Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tour de close-up, un tour de petit paquet. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, vous avez plus de 340 vidéos à votre actif. Alors n'hésitez pas à regarder, à vous abonner et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Petite démonstration avec quelques cartes. Je vous présente les As. Alors les As sont des cartes un peu particulières. Imaginez vous êtes au casino et que vous avez cette main, ça serait pas mal quand même. Hein. Ce que je vous propose, c'est un petit effet. Regardez. L'as de pique, je le mets face en bas. Et bien, un petit mouvement magique. Et en un instant, une deuxième carte vient de se retourner. Deux as, face en bas. Petit mouvement. Trois as vient de passer face en bas. Magique. Encore un petit mouvement et instantanément tous les As sont face en bas. Alors imaginez vous avez vous avez ces As au casino, 4 As c'est pas mal. Mais moi j'ai une préférence, oui, j'ai une préférence sur d'autres cartes. En l'occurrence ici l'As de pique. Mais aussi le Roi de pique. Car figurez vous, si vous avez le valet de pique, le 10 de pique et la dame de pique, ça vous fait, eh bien, une quinte flush royale. Et ça, c'est royal. Voilà, j'espère que cet effet vous a plu, un petit effet rapide comme ça, ça fait toujours plaisir. Si vous avez aimé, likez, commentez et je vous donne rendez-vous très prochainement, je pense, pour une review. Allez, ciao les amis et bon week-end. Ciao